Lorsque l'on a plusieurs animations personnalisées sur le même diapo, il est possible de cliquer sur une pour la déplacer vers le bas ou vers le haut, il est également possible de la supprimer ou de modifier son effet.